Je voudrais commencer par rendre hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie ce combat pour la liberté, la dignité et la démocratie. Votre pays émerge aujourd'hui comme un modèle du pluralisme et des tolérances dans la région. Le prix Nobel décerné au Quartet national vient couronner ce parcours exceptionnel du peuple tunisien qui force l'admiration et le respect de tous. La reprise économique que nous pensions enfin relancer en 2015 dans un climat apaisé a été interrompue par les attentats terroristes odieux. Nous avons ressenti votre douleur au plus profond de nous-mêmes, car ces actes insupportables sont commis contre l'humanité tout entière. Le terrorisme djihadiste est un phénomène global. Mais gardons-nous des fausses réponses, car il serait dangereux de tomber dans le piège du tout sécuritaire. Vive le peuple tunisien. Je vous remercie. Je oui, vais